Bonjour petit chat de BrainCulture.tv. Un pote m'a dit la semaine dernière que le monde est parfois comme un immense salon de coiffure. Alors, on adore parler de météo, c'est vrai, de potins sur les autres. Les autres, c'est celles qui ne sont pas là et que le plus souvent on envie et on les jalouse de quelque chose qu'on n'a pas. C'est le concept. Donc Christian a envie de la chevelure dense de Marco. Marco envie les reflets blonds de Gisèle. Gisèle désire l'allure princière de Catherine Deneuve. Tu vois le principe La chaîne du désir irrité et frustré qui fait parfois naître la haine est infinie et odeur. Pendant ce temps, dans un salon toulousain, Lola patiente papier allumé sur le crâne pour que sa décoloration de pointe, version violet tie and dye petit poney arc-en-ciel, prenne et que le cheveu brûle. Un peu comme non. J'allais faire une mauvaise blague sur le patrimoine historique. Dans les tabloïds de 2018 posés là, deux protagonistes fou alliés et dealers d'un monde d'apparence semblent se mettre d'accord. Je parle de Donald et Kim, qui tentent de faire croire qu'ils vont réussir là où depuis 1947, tout le monde a échoué, c'est-à-dire instaurer la paix en Corée. Ça serait comme si, au même repas, on te servait en entrée un hot dog et son litre de coca, suivi d'un beau horlof et d'une vodka, et puis un pavlova à la sauce barbecue pour le dessert. Un peu lourd. Bon appétit messieurs-dames. Comment te dire que ce mec à la perruque peroxydée et l'autre panda à la coupe de Playmobil soviétique ne m'inspire aucune confiance pour que cela se fasse Aucune. Kim n'est pas enclin à rendre ses joujoux nucléaires et ce n'est pas Donald qui le blâmera pour ça. Donald, il adore lui aussi les pampans, poum poum, bibaboum boum, en tout genre. Et puis Kim, il est quand même maître du monde. Maître du monde Bah oui, de son monde. Un monde de 120 540 km2, soit 2009 fois mon appartement. Et dans son monde, à lui, il y a 24,9 millions de jouets humains. Mmh. Donc, je vous disais, Kim, il est maître du monde, de génération en génération, depuis que son papa lui a offert sa première Kalachnikov. Alors, tu vois bien que Mickey Donald et le Pokémon stalinien parlent de paix et des droits de l'homme, ça me fait un peu marrer. Merci le plan comme de leur pote en camisole qui adore la coque. Moi, j'ai ça. Même le journal Le Monde a été obligé d'expliquer toute l'histoire de la Corée pour qu'on ne tombe pas dans le panneau. Mais bon, Lola, elle, elle a ses pointes violettes maintenant et elle n'est pas au courant de tout ça. Parce que chez le coiffeur Lola, elle lit Le Monde, le beau monde de voici ou gala, celui qui brille, qui donne envie et qui l'a fait causer avec sa coiffeuse. Et moi Bah, ben, moi, j'attends pour mon shampoing au bleuet. Celui qui fera de mes cheveux un lit de neige immaculé et qui effacera les pollutions jaunes pipi comme par magie. Je serai ainsi libérée et délivrée. Sur mon téléphone, je continue, tu vois, comme ça, là, de parcourir l'actualité. Je lis des articles concernant l'avortement. Parce que les droits des femmes, c'est comme le droit des hommes. C'est un truc qui me passionne. Tu vas finir par le comprendre. Vite. Et là, j'apprends que les caisses de solidarité des avortements hors délai du planning familial de Haute-Garonne sont presque vides. Hum. Tu sais pas de quoi je te parle, hein Non. Alors, je te fais un topo. Une IVG, Interruption Volontaire de Grossesse. Volontaire. C'est un avortement. Un avortement, c'est quand tu es enceinte et que tu ne veux pas poursuivre cette grossesse. Quand tu tombes enceinte et que tu ne veux pas aller plus loin. Ça peut être pour plein de raisons. Par exemple, pff, bah parce que le garçon, il n'a pas voulu mettre de capote, par exemple. Parce que ça le gêne pour son plaisir. Ça, c'est une maladie du siècle. Ou alors que le garçon, il considère que la contraception, c'est aux filles de gérer. Ou alors que toi, tu as oublié ta pilule, la capote a pété. Ou alors, tu ne savais pas que tu pouvais attraper des bébés et que l'ovulation spontanée, ça existe. En fait, il y a plein de possibilités. Mais les raisons, en fait, on s'en tape. Tu veux avorter, tu es en France, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, 12 semaines. Tu as 12 semaines pour le faire. Et si les médecins ont entraînés, que tu ne connais pas les procédures, et eh bien, ce délai passé, soit tu le gardes, Soit tu pars gérer le truc en Espagne. Mm. Et en Espagne, ça te coûte entre 580 euros et 3000 euros sans compter ton transport. Et l'écart entre les deux prix est inquiétant. Bon. C'est là que le planning familial intervient. Il t'aide à aller au bout de ton choix, à conserver la liberté de disposer de ton corps pour que l'IVG ne soit pas une question de fric ou de délai qui sont volés par majoritairement des hommes politiques depuis 70 ans. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut remplir la caisse car dans le monde gouverné par Donald, les Pokémon et Jupiter, c'est le pognon, le nerf de la guerre. Et quoi encore me diras-tu Eh là, ben, Johan il m'attend. Hmm. Johan, c'est mon coiffeur. Il gère le bleuet et le massage crânien comme un dieu. Pendant qu'il me papouille, je me dis que j'aime bien écouter les salons de coiffure. C'est délicieusement humain. Mais à la longue, ça fait un peu mal à la tête. Hein. Comme si tu avais sniffé trop de lac. Tu n'as pas de maman pour le faire Ça fait réfléchir, non à La prochaine. La nuit. Je de temps de temps. bon pour, pour le général. Ça se trouve, c'est sur pause. <rire> J'ai vérifie je... quand C'est sur pause. petit <rire>